Bonjour à tous, euh, je ne vais pas troller sur Kotlin, je vais en parler un petit peu, mais je ne vais pas troller, parce que c'était juste en fait, pour être sélectionné au talk, faire un truc qui... Euh... Donc euh, s'il y en a qui s'attendaient à ce que je dise du mal de Kotlin, je ne vais pas en dire. Euh, J'en fais un peu en plus, donc je trouve que c'est pas mal. Euh, mais je vais quand même parler de Scala, et j'ai découvert il y a quelques années que Scala était... Enfin, il n'y a pas quelques années, il n'y a, a pas très longtemps que Scala, en fait, ce n'était pas si compliqué que ça. Alors qu'avant, j'allais dans les confs pour parler d'autres trucs, notamment de javascript, et euh, je disais, Scala c'est de la merde, faut pas en faire. Et un jour j'ai eu une illumination et maintenant je suis obligé d'aller dans les confs et de dire aux gens, euh, je suis désolé, hein, j'aurais pas dû dire que c'était pas bien, faites du Scala, c'est top. Euh, mais faites du Scala, simple, arrêtez de faire des trucs qui sont... Qui fait du Scala ici Fallait pas venir, tu, tu vas hurler, hein tu vas avoir des questions, tu vas les poser, je vais, être désag... enfin, je vais, je vais répondre mais je vais dire je ne sais pas. Euh, ça ne m'intéresse pas, enfin, mais euh, tant pis, ce n'est pas grave. Je... je prends, je prends. Euh... Donc voilà, il donc, n'y en a que deux qui font du SCALA a priori, ou un, c'est bien. Les autres, il va falloir vous y mettre. Euh, donc je vais quand même, euh, je discute, je discute, mais il faudrait que je me présente. Euh, donc déjà, merci à vous d'être là, merci au Voxy de Luxembourg de m'avoir fait venir. Je m'appelle Philippe Charrière. Je suis, alors, CSO, ça veut dire, enfin, bon, c'est une blague en hein, même temps, ça veut dire Chief Sales Officer chez Clever Cloud. C'est-à-dire, je suis commercial, en fait, je suis responsable des ventes chez, chez Clever Cloud. Euh, parce qu'en fait, personne voulait le faire dans la boîte. Il euh, y a un gars qui est venu pour le faire, mais au bout d'une journée, il a dit, je me casse, je comprends rien. Euh, et ça a été pour ma pomme, malheureusement. Euh, parce que j'aime pas vendre, en fait. Donc, euh, ça m'intéresse pas. Qui connaît Clever Cloud? Ouais, wow, c'est cool. Alors pour ceux qui connaissent pas, je le fais très rapidement. On est à une un clade, enfin une plateforme as-a-service le plus automatisé possible. Donc globalement, vous faites un guide push, hop, ça part, c'est déployé. Et si vous faites une modif, que vous refaites un git push, ça se déploie mais de manière totalement transparente. Et euh, même pour moi qui connais strictement rien en infra, je déploie à tour de bras toute la journée. Donc euh, essayez-le et euh, vous allez voir, c'est assez sympa. Euh, j'ai plusieurs métiers en fait, euh, en plus de Clever, je suis Technical Account Manager chez GitLab. Et euh, après en dessous, c'est un peu une blague, j'ai monté une boîte qui s'appelle Bots Garden, parce que j'essaye de faire des bots, et que je fais en Kotlin d'ailleurs, soit dit en passant. Euh, et donc je me suis intitulé CEO, mais je suis tout seul, hein, donc c'est juste une joke. Si vous avez des questions à me poser plus tard, par rapport au talk, et que vous n'avez pas le temps de venir discuter avec moi tout à l'heure, c'est mon Twitter qui gorgue. Euh, vous me piguez sur, euh, sur Twitter, euh, parce que moi tout le monde essaye de m'appeler sur mon téléphone et je ne réponds jamais parce qu'en fait j'entends réponds pas à mon téléphone. Euh, mais par contre les notifications Twitter je les vois donc euh, n'hésitez pas. Et si vous voulez qu'on discute en privé euh, sur Twitter, vous me le dites, euh, je vous follow et puis euh, on se follow et puis on discute en privé, il n'y a pas de souci. Euh, donc on va passer à ce cas-là. Il euh, y a beaucoup de préjugés sur ce cas-là. Alors déjà, pour les barbus, c'est de la magie noire. Euh, bon, c'est préjugé que j'avais. Hein, c'est euh, pas vrai. Euh, il faut être bon en maths. C'est des conneries. Enfin, si vous avez toujours trouver des. Moi, je les appelle les escalafistes. Euh... Je me fais. Non, mais moi, il y en a dans ma, boutique, dans ma boîte. Il y en a hein, chez Clever, il y, a, il y en a quelques uns et c'est des purs et durs. Donc, je me fais engueuler en général après le talk à chaque fois. Quoi. Ils me disent "Mais tu peux pas dire ça." Euh, mais je pèse bien 50 kilos de plus, donc j'ai pas peur. Euh, en fait, y a, à l'origine, comme c'est un langage fonctionnel, il y a beaucoup de concepts mathématiques. Et quand vous allez voir un scalafiste, ou un fonctionnaliste, pour d'autres langages, euh, il va vous les expliquer, mais avec les concepts mathématiques. Et moi, j'étais très bon en maths à l'école, jusqu'au jusqu bac. Je suis une prépa vétérinaire, j'étais pas mauvais non plus, mais c'était des stats. Donc autant vous dire que les concepts euh, fonctionnels, mathématiques, j'y comprends rien. Et il n'y en a pas besoin pour faire du scala. Il euh, y en a qui disent que c'est illisible. Ouais, bah c'est vrai, ouais. Mais pas tout le temps. En fait, les gars, les fonctionnalistes, euh, justement, ils font des trucs. Il y a même des caractères. Je les trouve pas, moi, sur mon clavier. Je les ai pas. Je sais pas comment ils font. Euh, il y a des trucs, c'est. Euh, alors, moi, c'est mon premier conseil, mon premier pattern dans ce cas-là. C'est si le caractère, vous l'avez pas sur le clavier, essayez pas de le faire, quoi. Parce que de toute façon, à maintenir, c'est. Euh... Mais ça existe vraiment, ça a des significations. Vous allez. Euh, je fais partie d'une team d'Orga de conf qui s'appelle Scala.io. Alors, je suis le moins Scala de l'équipe. Et, mais la première fois j'y suis allé en tant qu'attendise et je voyais des slides et un slide sur deux je comprenais pas ce que ça voulait dire. Il y a des trucs je voyais pas. Donc, euh, donc quand vous bossez en équipe essayez de pas faire des codes comme ça, c'est euh, c'est pas bien, c'est pas sympa pour les pour l'équipe. Euh, mais bon globalement ce que je vous ai, globalement, c'est du bullshit, c'est on peut faire du Scala simple et sympa. il euh, y a un autre préjugé, euh, c'est tout à fait vrai que ça a fait chauffer les Macintosh quand vous compilez en Scala, c'est euh, juste une horreur. J'ai même sur celui-là, j'ai vu s'afficher un truc, euh, une pop-up, OS X, euh, température trop élevée. Donc c'est pas une légende, c'est vrai, euh, mais bon. Euh, après je vous montrerai, il y a des moyens de faire du Scala de manière un peu plus légère pour ceux qui veulent juste s'y essayer, euh, c'est plutôt pas mal. Mon. Message, c'est que Scala, c'est aussi simple que du JavaScript. Donc là, vous avez tous les gars qui sont dans des meet-up fonctionnels, machin, qui euh, me maudissent jusqu'à la 13e génération, me lancent des pierres, et euh, voilà. Mais euh, je, je maintiens, alors avec un peu de typage. Mais euh, est-ce que qui fait de l'ES6 D'accord, donc euh, qui fait. Alors, bah, du coup, ouais, vous rajoutez quelques Vous faites du TypeScript, globalement, ça va presque ressembler à du Scala dans certains cas. Euh, les autres, ils font quoi comme langage Java Go Ouais, non. <rire> euh, Quelqu'un a dit Kotlin, ouais, mais Kotlin, c'est bien. Euh, faites quoi Ruby Pardon C'est Sharp C'est bien aussi, non, c'est très bien. Euh, bon, bah, c'est cool. Euh, J'ai vu passer un tweet avant de venir la semaine dernière de Gaëtan Zorichak qui habite en Suisse, qui fait super bien du Kotlin. Quoi. Donc euh, il m'a mis la pression parce qu'il a dit qu'il pensait que j'arriverais pas à expliquer qu'on peut faire du, du, du Scala simplement. Et ben j'ai même pas peur. Euh, mon, alors mon talk, ce n'est pas vraiment un talk, c'est, voyez ça comme un tutoriel, parce qu'en fait il est issu d'un workshop que je fais dans, dans des confs avec euh, un, un gars qui fait du Scala pour de vrai, c'est Nicolas Leroux. Et il, il a une boutique à Rotterdam où tous ses devs font du scala. donc il sait de quoi il parle. Et jusqu'ici, il ne m'a jamais dit que je disais trop de conneries, donc c'est un peu mon faire-valoir. Euh, alors, j'ai 17 exemples, il reste 43 minutes. À mon avis, on n'arrivera jamais à passer les 17 exemples, mais ce n'est pas grave parce que vous pouvez, je mettrai les, les codes sources. Je mettrai un lien vers le workshop aussi, parce que le workshop, vous pouvez le faire tout seul sans moi. Donc, et c'est que des trucs super faciles. Bon, mon objectif, c'est vraiment que, bah, en fait, finalement, dites « Ouais, c'est simple, ça a l'air sympa et euh, j'aimerais bien continuer à en faire. Euh, » Ouais, je vous le donne maintenant, comme ça je n'oublierai pas, euh, parce que le, ça doit être le dernier slide En ce qui concerne les slides. Il euh, y a trois bouquins qui sont géniaux. Alors, les MIP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des bouquins qui ne sont pas encore complètement écrits, mais du coup, vous pouvez les acheter moins cher, et puis vous avez les mises à jour au fur et à mesure. Le Functional Programming, euh, c'est censé être sur la programmation fonctionnelle en général, mais tous les exemples sont en Scala. Et le gars, en fait, il dit comme moi, il le dit mieux, euh, mais il dit euh, il n'y a pas besoin d'être bon en maths, euh, tout ça, et il amène les choses progressivement, c'est super sympa. Il y a Daniel Asfregola qui est en train d'écrire Get Programming euh, with Scala, c'est Scala pour les nuls, franchement, hein, c'est ou euh, Python for Kids, mais euh, en Scala le truc est top. Et cette nana est excellente. Elle voilà, a une capacité à faire passer les choses qui est top. Et après, si vous vous sentez un peu plus à l'aise, lui, il est plus trapu, mais il y a pas mal d'exemples de, avec des, des, des cas de, dans la vraie vie, on va dire. Donc, est, il est assez intéressant à lire. Mais pour commencer, celui-là, lisez que quelques pages, mais vous en servez pas pour apprendre, parce que sinon, vous allez dire oh, « trop dur euh, !» Un autre truc, un... de toute façon, je mettrai le, les slides sur Internet, il y a Scasti, qui un... en fait, vous faites du Scala en ligne. Donc si vous voulez essayer des bouts de code, c'est super pratique. Moi, je fais mon workshop avec ça. Et il y a un... une espèce de CLI Scala qui s'appelle Amonite Et qui, je ne sais pas comment ils font, mais c'est un espèce de Scala allégé. Là, je vous ferai euh, deux, trois démos pour vous montrer mes codes. Euh, et qui permet de, bah, de compiler du Scala assez vite et sans tuer votre laptop. Donc euh, pour apprendre, c'est plutôt pas mal. Euh, si vous avez un, les petits MacBooks super légers, tout fins... Vous pouvez faire hein, du Scala avec, mais il euh, faut être patient. Il euh, faut avoir un minimum de ressources, on va dire. Donc, c'est bon, vous avez toujours envie de rester OK. Après, s'il y en a qui veulent se lever et partir, je me vexerai pas. Hein, euh, pas de, pas de souci. Alors maintenant, il faut que je retrouve comment je fais pour euh, vous montrer quelque chose à l'écran. passer en mirroring. Euh, ça peut être ça. Non, c'est hop. Yes. Est-ce que c'est assez gros pour ceux qui sont au fond Un peu plus, tu voudrais Je vais prendre des lunettes. Ça va me dérégler tout mon. <coughs> Non, non, mais je vais, je vais trouver. Euh, Visual Studio Code est un très bon outil que je conseille à tout le monde. Alors après, si vous voulez faire du Scala, vraiment, vous y mettre, euh, prenez IntelliJ parce que vous aurez l'intellisense, ça, ça aide un petit peu. Mais il faut faire gaffe avec l'intellisense parce que des fois, ça aide tellement que ça vous fait faire du code que vous comprenez pas et euh, ça compile, mais euh, c'est pas toujours euh, optimisé, optimisé. Euh, font size, hop, on va le passer à 18. Est-ce que c'est mieux? Tu as le droit de dire non. Hein. Si c'est encore trop petit, j'augmente. Hein. Euh, parce que je, je, je troll, je, mais je déconne, hein. je ne suis pas méchant. Hein. Enfin, pas, pas tout le temps. Donc, un programme Scala, ça ressemble la plupart du temps à ça. Alors, j'ai mis le.. Normalement, il y a en, en tête, vous aurez un package avec le nom du package. Moi, je l'ai viré parce que l'outil que j'utilise, le Ripple, il n'en a pas besoin. Donc, euh, et puis après, en général, vous avez un nom d'objet qui est en. La classe app, et c'est votre équivalent de, je sais plus comment ça s'appelle, enfin du main en Java, quoi, globalement. Et euh, vous voulez afficher quelque chose, ben vous faites un print allen, tout con. Euh, si vous avez un Mac, c'est cool, vous pouvez mettre des emojis partout. Euh, non, mais je dis ça, je fais la remarque, parce qu'en fait, quand je faisais le workshop, je mettais des emojis partout, et les gars, il n'y en avait aucun qui avait un Mac, ils étaient tous sous Windows, quoi. Donc, euh, ils ont dit, ouais, comment on fait Voilà, donc, euh, on venait euh, avec un Mac. Euh, je vais quand même, euh, hop, exécuter montrer le truc. Euh, je parle tout seul, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai un petit script shell, mais dedans il n'y a pas grand-chose, c'est pour lancer Ammonite, le truc dont je vous parlais. Vous le mettez en mode watch, ça fait qu'à chaque fois que vous changez le code, ça recompile automatiquement. Donc pour faire des tests, super pratique. Il y a des gens qui s'en servent pour faire du shell et faire des scripts de CI en fait, sur des serveurs. C'est le truc des potes, en fait. Et comme c'est du Scala, c'est super sécure, c'est typé, euh, donc euh, les mecs sont comme des, comme des fous. Alors, des fois, je me troll moi-même, hein, parce que normalement, je suis plus JavaScript que, que Scala, mais... Alors, JS, ça sera déjà fini, mais vous voyez, là, ça a pris quoi Trois secondes Même pas. Et ça a déjà compilé. Donc, je suis en mode watch. Euh, donc, en Scala, vous avez euh, des variables avec le terme var. Facile. Donc, vous avez vu, ça compile quand même super vite. Les gens qui disent là, c'est lourd, machin, c'est. Euh... Euh, et vous avez ce que. Alors, ça s'appelle val comme value. Euh, en programmation fonctionnelle, on préconise d'avoir le plus de choses immutables. C'est-à-dire, une fois que vous avez affecté une valeur à quelque chose, à un, on j'allais dire une variable, mais c'est con, parce qu'une variable, c'est pas immutable. Donc, on va, on va dire une espèce de wrapper, vous lui affectez une donnée vous ne pouvez plus changer sa donnée. Alors au début, ça fait un peu bizarre, mais l'avantage, c'est que bah, vous savez que ça ne changera pas, donc en général, vous n'aurez jamais d'emmerde et pas d'effet de bord. Donc si vous pouvez le plus possible utiliser du val à la place du var, c'est mieux. Euh, donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, mon code devrait planter. Ouais, c'est ça. Peut-être que je coupe le son, ça serait bien aussi. Euh, parce qu'en fait, j'ai déclaré un val, ou une val, et j'ai essayé de lui affecter une donnée, donc forcément, le compilo il me dit de, de, que, que c'est juste pas possible. Donc ça, on va le virer. Euh, vous avez le truc qui est super sympa, qu'on trouve de plus en plus dans tous les langages, mais c'est quand même bien pratique, sauf en Java, d'ailleurs, on ne le trouve pas. C'est euh, l'interpolation de chaîne, c'est-à-dire que vous avez une string, et puis vous pouvez faire des références à des variables que vous utilisez ailleurs euh, dans votre code. Le, la petite moustache, les accolades, ne sont pas obligatoires si c'est un type simple, enfin si c'est juste un, une variable. Après, mais vous pouvez mettre des opérations à l'intérieur. Moi, par défaut, je mets toujours le dollar et puis les accolades, comme ça, je n'oublie rien. Ceux qui font le S6, ça existe aussi dedans, donc c'est quand même super pratique. Le petit truc à ne pas oublier, il faut préfixer votre string par un petit s. C'est con, mais moi j'oublie à chaque fois, et je m'énerve à chaque fois, parce que je dis, je ne comprends pas, ça marche pas, parce que ça ne plantera pas, hein, mais ça ne vous affichera pas ce que vous voulez. Euh, donc là, normalement, ça devrait m'afficher euh, bonjour Bob Moran, je pense, si j'ai bien suivi. Bonjour Bobby Moran. Bon, j'étais pas loin. Euh, comme dans n'importe quel langage, vous avez des structures de contrôle. Donc les if-then-else classiques. Alors vous n'êtes pas obligé, comme dans Java, de faire du point equals pour tester des, des égalités. Le égal-égal fonctionne très bien. Euh, comme Scala s'appuie sur Java, normalement le point equals fonctionnerait quand même de toute façon. Vous pouvez très bien faire des imports de package Java de, de certains frameworks et de le réutiliser en Scala sans aucun problème. Euh, après, par contre, si vous faites, parce que vous pouvez builder un war ou un jar en Scala, cas euh, mais si vous voulez le réutiliser en Java, ça va être plus compliqué parce que les types sont différents. Il y a des types supplémentaires en, en Scala qui n'existent pas en Java. Bon, c'est pas la peine que je l'exécute. Euh, vous avez. Alors là, je suis obligé d'utiliser un war, par exemple. Pour la, si je veux faire un compteur avec un while, je n'ai pas le choix. Vous avez du do. Euh, vous avez du... du, du, du Pourquoi j'ai mis deux while, je ne sais pas. Ah oui, non, c'est du do while, pardon, autant pour moi. Donc là, du coup, par contre, je n'ai plus à me préoccuper d'avoir un, un, un var normalement. Ah, mais si, je l'utilise quand même, je suis bête. Euh, vous avez du, du, du fornext classique. Euh, et vous avez du fornext euh, sympa avec des guards, ça veut dire que je vais de 1 jusqu'à 10, tant que, et je ne le fais que si euh, mon i est inférieur à 6 par exemple. Des petites subtilités qui peuvent être assez pratiques, donc on va quand même l'exécuter juste pour montrer que ça ne plante pas. Le hello.men, nul, euh, normalement vous n'avez pas à l'écrire quand vous faites une application Scala. Normalement vous avez votre, euh, votre objet qui est en application, vous buildez, vous faites un run et ça lance. Euh, ça c'est moi juste parce que c'est le, le ammonite que j'utilise euh, a besoin que je lui dise explicitement ce que je vais lancer. Mais ça normalement vous ne le verrez jamais. Euh, dans les codes sources, vous verrez, des fois, il y a des petits liens avec des ressources. Alvin Alexander, il écrit, euh, alors pas que sur du Scala, mais il a toujours des, plein de petits exemples de code qui sont utilisables du premier coup, qui sont très lisibles, très compréhensibles, et euh, du coup, c'est assez pratique. C'est mieux qu'une doc, même. Euh... Ceux qui font de l'ES6, ici, <coughs> pardon, est-ce qu'ils faisaient de, du, Java, pas e, du JavaScript pas ES6 avant Justin, hein, il y en a qui ont connu que ES6 Waouh euh, Est-ce que les classes, vous avez trouvé ça sympa du coup par rapport à... Ou ça n'a pas changé votre vie Oh mince Bon, tant pis pour moi. Moi si, hein. en fait, ce qui s'est passé avant ES6, j'ai été passionné de... j'arriverai jamais à arrêter mon truc. Si. J'ai été passionné de CoffeeScript. Parce que ça a amené les classes en JavaScript. Et puis un jour, j'ai enfanté un monstre avec du CoffeeScript et euh, j'ai arrêté d'en faire. Et, euh, mais euh, bon, je, je divague. Euh, en ce cas-là, vous avez des... C'est fonctionnel, mais vous avez des classes aussi. Donc une classe, ce c'est tout simple. Le nom de la classe, à l'intérieur du constructeur, vous lui collez les, les propriétés. Euh, ça peut être un val ou un var, selon ce, que, ce dont vous avez besoin. Et les méthodes, avec un def. Donc par exemple, je prends de gros risques, je vais essayer d'écrire une classe de mémoire. Euh, bon, J'ai quand même des snippets, parce que je suis vraiment fainéant. Euh, Qu'est-ce que je veux Je veux qu'il ait un, un, un nom. Hop. Donc, la plupart du temps, ce qu'elle a, besoin d'un type quand même. Alors dans cet arquet, elle n'a pas besoin, il, il, il extrapole, mais euh, il, il, a, il, il extrapole ou il interpole, je sais pas. Euh, string, j'étends animal, je lui dis que j'utilise le même constructeur. Et j'avais dit, je voulais faire quoi Une méthode okay. euh, Ouais, Des fois, j'ai des problèmes pour trouver des exemples intelligents, je suis désolé. Def. Euh... On va y arriver. Def WAF, ouais, c'est ça. Euh... Euh... Si, tu as raison. Merci. En fait les, les, les snippets automatiques c'est peut-être une connerie finalement. Euh, et je vais faire un print euh, LN, de, je vais faire un copier-coller tranquille. Je vais y arriver. Hop. Euh, donc ça va c'est pas plus compliqué que ça sauf que j'ai oublié qu'il fallait que je l'exécute donc bon pas plus difficile que des classes en javascript honnêtement ou des classes en même quoi que ce soit. À la limite, c'est même plus sympa que des classes Java, parce qu'il y a moins de choses à écrire. C'est, euh... alors, j'ai tendance un peu à trop les Java. J'en fais, j'en fais, mais, euh... j'aime pas, c'est trop verbeux, en fait. Il y a des trucs que je trouve inutiles. Là, vous remarquerez, il n'y a pas de point-virgule, parce que a pas besoin. Euh... des petites choses comme ça. il il n'y a pas de méthode statique, en ce cas-là. Enfin, pas directement dans une classe. C'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, il faut créer un truc qui s'appelle les objets, com... les compagnons en object. CompanionObject, à quoi ça ressemble À ça. C'est en fait, j'ai ma classe human, avec des méthodes d'instance, et je crée un objet companion dans le même package. Alors normalement, les packages, vous les définissez à part dans d'autres fichiers, mais vous pouvez les faire inline en les mettant dans un espèce de. Vous faites un object et le nom de votre package, et c'est l'équivalent d'un package. Et je crée un objet human, avec une euh, valeur euh, statique et une méthode statique qui va me retourner, par exemple, un new human. Le point underscore, c'est l'équivalent du point étoile en, en Java. Et ensuite, euh, j'ai juste à écrire euh, euh, qu'est-ce que j'ai mis dedans. Voilà. Euh, println de human.message. Donc, c'est comme si j'avais, euh, en fait, une, une classe statique. Euh, et puis je vais faire val euh, well, bob égal human create bob On va mettre ça pour, hop. si je pas ça peut pas marcher Donc, et alors, vous êtes, euh, vous pouvez, donc, ça marche tout simplement. Les Companion Object, vous pouvez les mettre ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de les laisser avec euh, les classes. Donc, il y a des gens qui mettent tous les Companion Objects d'un côté et puis, euh, et qui s'en servent comme ça. C'est un peu comme vous le sentez ou comme, euh, ou comme vous vous impose les, je sais pas, les, les, les règles projet dans, dans une équipe. Euh, petit truc sympa. Ça existe dans d'autres langages, notamment Groovy, par exemple. C'est les traits. Est-ce que vous connaissez Les traits, c'est... Euh, tra en fait, j'ai une classe, par exemple, euh, super-héros, qui est vide, a juste propriété name, euh, avec rien dedans. Et je crée un trait, c'est-à-dire euh, un ensemble de comportements, donc ça peut être des propriétés, des méthodes, ou juste une méthode, avec string. Euh, j'ai une méthode run. Et ensuite, je peux dire que ma... Qu'est-ce que j'ai fait Super-héros... Ouais, là, j'ai un... Voilà. Je crée une nouvelle euh, classe, que j'appelle Speedster. Alors, Speedster, c'est des personnages dans euh, la série The Flash. Parce qu'au moment où j'écrivais les trucs, je me tapais toutes les saisons sur Netflix. C'est pas la meilleure série du monde, mais bon, c'est euh, peu importe. J'étends ma classe Super-héros. Et je lui dis, bah en plus j'aimerais bien récupérer euh, des super-pouvoirs, donc euh, je l'étends avec super-héros et avec le trait run-fast. Et ensuite, j'ai plus qu'à l'utiliser tel quel. Donc, euh, si je fais... Euh, voilà, flash euh, égal New. Alors bien sûr, comment Java, c'est un New pour commencer euh, et donc si après je fais print ln flash qu'est-ce qu'il fait euh, non run on va dire pardon hop Donc là, j'utilise bien la classe speedster qui est en super-héros et qui utilise le trait runfast. Mais je pourrais faire... Euh, pardon Pour appeler la méthode, si tu ne passes pas de paramètres, non, tu n'as pas besoin de la parenthèse. C'est vrai que j'ai tendance quand même à les, euh, à les mettre en général parce que j'ai des manies, mais euh, ce n'est pas obligé. Euh, par contre, je pourrais très bien dire... j'ai, Et là, plus dans, je ne suis plus dans la définition de mes classes. J'ai euh, Nora, qui était qui est un euh, qui n'est pas un Spitzer, qui est un super héros. Et à l'instanciation, je peux lui dire que j'utilise mon trait que j'ai appelé RunFast. forcément si je dis pas ce qu'elle fait. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que de toute façon, même à l'intérieur de votre code, à n'importe quel moment, vous pouvez euh, imaginer greffer des comportements sur des classes euh, selon différents contextes. Euh, et, euh, et en fait c'est plutôt pratique finalement, Donc, euh, parce que des fois vous avez besoin juste d'une classe qui fasse quelque chose ou d'une classe avec rien et puis après ben, au fur et à mesure de vos besoins vous rajoutez des choses. Donc le trait c'est plutôt pas mal. Euh... Bon, voilà, C'est assez sympa, moi j'aime beaucoup et en fait je, je, ça permet aussi d'éviter d'avoir des classes grandes comme ça. Je me rappelle un... il, y a, il y a très longtemps. Dans une équipe de dev, mon, mon directeur de projet euh, était un ancien développeur et euh, il ne comprenait pas, on, avait, nous, on mettait toutes nos classes en limitant les responsabilités, en faisant pas des classes trop grosses, il nous avait dit, mais ça savait pas développer. Moi j'ai fait une application à Delphi, j'ai une classe, elle fait tout. On n'est jamais arrivé à lui expliquer que c'était vraiment une énorme connerie, mais euh, c'est, euh, il n'a jamais voulu comprendre. Et, euh, il ne développe plus depuis... Euh, pouf. Euh, J'espère ne jamais le recroiser. Un autre truc super sympa, surtout pour les, les gens qui, euh, qui viennent du, euh, du JS, euh, et puis là je m'aperçois que j'ai pas mis le code dedans, donc il va falloir que je le... Que je le, euh, que je le code. Euh, bon, j'ai les solutions au cas où. Euh, c'est les caisses classes, en fait. Ça veut dire que là, vous n'allez pas... D'habitude, tout à l'heure, on définissait le, les classes dans, enfin, en début de, de, de, de programme de, de, de code, et là, c'est n'importe où dans le, dans le code, vous pouvez définir des espèces de classes qu'on appelle les caisses classes. Vous pourriez voir ça comme des DTO ou des value objects, par exemple, ou euh, de simples objets JSON que vous transvasez d'une fonction à une fonction ou autre. Et puis de toute façon sur un objet JSON en JS, vous pouvez coller des méthodes aussi. Donc euh, tout est possible. Euh, comment je vais faire ça bon. Caisses class, Hop. On va faire un euh, avatar euh, string hop. Euh, donc ensuite pour instancier une caisse classe en fait il n'y a pas besoin de faire de new vous faites euh, val baps égal toon hop Euh, ouais, je suis un peu, je fais une fixette sur les emojis Pour ceux qui me suivent, c'est euh, devenu maladif. Euh, je vais faire un Buster, c'est un lapin aussi, donc on touche à rien. Et panda c'est un panda. Ok, c'est bon. Alors. Vous allez voir que c'est, hop, ça marche, euh, ça fonctionne, pardon. Euh, quand vous faites une caisse classe, elle arrive avec plein de helpers, déjà tout près, et notamment, euh, vous n'êtes pas obligé de vous palucher euh, tout ce qui est le, le equals que vous êtes obligé de vous faire en Java. Euh, il comparera par valeur toutes les propriétés de, de la caisse classe donc ça peut être assez pratique. Après, c'est très pratique de faire des caisses classes pour, euh, je ne sais pas, vous voulez mettre des objets dans une collection, par exemple, plutôt que d'aller vous faire une vraie classe, de l'instancier à chaque fois, euh, là, ça va super vite. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Euh, pour l'instant, c'est bon, vous suivez toujours. Personne n'est affolé, ce n'est pas, pas compliqué. Si vous trouvez que c'est compliqué, vous avez le droit de le dire, ça ne sortira pas d'ici. Enfin, il y en a peut-être qui vont tweeter, mais... Euh, on peut faire bien sûr des fonctions qui fait du Java 8 ou 9 ou 10 et euh, les fonctions Java 8 ça vous plaît parce que je ne sais pas vous voulez, vous voulez faire une fonction qui prend euh, 4, euh, 4 arguments euh, et puis qui retourne une valeur ou... je trouve c'est chiant à... déjà on est obligé de coder une interface avant enfin, euh... enfin bon ça, vous, avez, vous avez le droit d'aimer hein, mais moi ça me ça me gaffe quoi. Euh, donc les fonctions en ce cas là vous pouvez les, les, les, les, défi les présenter de différentes manières vous pouvez utiliser le mot clé def et vous définissez votre fonction ce que vous lui passez en paramètres ce qu'elle attend comme paramètre de retour et vous écrivez le corps de votre fonction entre accolades pas besoin de return, en fait. C'est la dernière instruction qui fait office de return. Euh, si vous avez qu'une ligne, en fait, les accolades, il n'y en a pas besoin. Il faudrait peut-être que j'exécute, en fait, ça serait mieux. Je ne sais plus si... On va voir. Bon, peu importe. Il euh, y a l'équivalent des lambda. Donc vous pouvez avoir une, fon une fonction anonyme euh, avec euh, la, la FATARO auquel euh, vous, bah, après vous faites une, une opération. Pareil, s'il y aussi à plusieurs lignes pour ajouter, continuer à ajouter les, les accolades. Euh, vous n'êtes pas obligé de mettre le type de retour dans ce cas-là. cas-là, ce... pas fait exprès. Dans le cas que je vous présente, vous n'êtes pas obligé de mettre le type de retour pour la lambda. Et euh, ce cas-là se débrouille tout seul pour, euh, pour inférer le type. Donc ce qui peut être plutôt sympa, euh, vous pouvez faire des lambdas qui retournent des lambdas. Donc du coup après vous allez avoir un truc qui est multiply 5 et puis vous repassez le paramètre de la lambda retournée. Euh... Et, et c'est tout en fait. Donc toutes les petites acrobaties de curing et compagnie que vous pouvez faire en JS, vous pouvez les faire avec ça sans aucun problème. Et plus facilement qu'en qu Java quand même. Euh, maintenant, le truc génial. Moi, c'est une des choses que je préfère le plus euh, dans ce cas-là, c'est euh, le pattern matching. Enfin, On va, on va commencer par match. Euh, qui connaît le, le match Non, vous ne faites pas de Scala, donc, euh, par un ou deux, mais qui le connaissent forcément. Euh, alors, le truc, alors, quand je dis ça à chaque fois, je fais hurler tous les gars qui font du Scala, mais tant pis. Euh, le match, c'est euh, un select ou un switch survitaminé. Donc, il a tout de suite... c'est euh, Faites pas la gueule. Hein. C'est pour simplifier, mais après, c'est un, un peu faux, c'est beaucoup mieux que ça. Euh, mais il faut bien que je le présente d'une manière ou d'une autre. Donc là, par exemple, j'ai une, une multiplication, et je peux prendre le résultat et faire un match, récupérer la valeur et tester si bah, si c'est 42, tu m'affiches un petit smiley content, si c'est 21, un petit smiley pas content. Je peux rajouter là aussi des guardes, vous savez, comme dans la boucle for next tout à l'heure, on peut dire, euh, si mon résultat alors, en fait, je l'ai appelé res, mais si vous faites caisse toto, ça marchera aussi. Hein. Il va, pour lui, il sait que dans toto, c'est le résultat de multiplication. Si mon résultat est supérieur à 21, fais-moi quelque chose. Et si tout ça, tu n'as pas trouvé ton bonheur, bah, le case else, en fait, c'est le underscore, hein, le else. Donc ça, moi, j'aime bien. Euh, on va quand même le l'exécuter juste pour montrer que ça fonctionne. Juste pour voir les, les petits smileys. Hop, tout va bien. Euh, oui, ça a fonctionné. Bon, après, ça, on l'a quand même dans pas mal de, de, de langages. Euh, vous pouvez faire des choses plus, un peu plus trapues, améliorées, on va dire. Hop, hop, hop. On va l'exécuter. En fait, votre, le switch, le select case amélioré, vous pouvez tester les types. De ce que vous récupérez. Donc là, par exemple, j'ai euh, une, une lambda, enfin une méthode euh, que j'appelle check, à laquelle je peux lui passer ce que je veux comme paramètre. Et après, je vais lui dire, bah tiens, est-ce que c'est -ce est du string, est-ce que c'est du int, ou est-ce que c'est autre chose. Donc euh, si euh, je voilà, il sait détecter que c'est du int. Si je fais ça, il va me dire, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc, un non Ok, c'est bien. Hop, et donc là, forcément, une... Oh, c'est timide. Pensez à moi qui parle devant plein de personnes que je connais pas. Enfin, si j'en connais certaines, c'est encore pire après, du coup. Euh, donc ça, c'est plutôt sympa, parce que quand vous euh, ne savez pas ce que vous renvoie une, une méthode, par exemple, ça... parce qu'en fait, on peut faire des méthodes dans ce cas-là qui renvoient des choses, et vous ne savez pas à l'avance ce que ça va renvoyer qui semble curieux pour la programmation fonctionnelle, mais euh, c'est possible. Euh, on peut faire du pattern matching avec les caisses-classes aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait là J'ai un trait que j'appelle animal, et je ne mets rien dedans. J'utilise comme si c'était une interface en, en, en Java. Je fais des caisses-classes qui peuvent... Étendre le trait animal. En fait, une caisse classe que vous définissez n'importe où peut étendre un trait, une classe, ce que vous voulez, en plein milieu du code. Pour ça, j'aime bien dire, moi, en ce cas-là, en fait, c'est dynamique comme du JavaScript. Euh, donc là, je fais mes différentes caisses classes, je fais des instances, et après, je lui dis à mon check, ben, je vais te passer à un animal. Euh, je renvoie rien, là, dans mon check, donc c'est euh, unit, c'est comme void, et tu vas tester si c'est un chat. Un chien ou un oiseau. Et sinon, tu sais pas ce que c'est pour le reste. Donc, donc, donc. Hop. Voilà, donc il détecte bien ce que c'est. Pareil pour Titi, ça doit être un oiseau. Et pour Lily, je sais plus si ça marche. Hop. Voilà, il ne sait pas ce que c'est. Alors, j'engage tout le monde à utiliser dans les exemples, dans les remarques de code et tout ça, des emojis, c'est beaucoup plus parlant. Je dis pas que dans les valeurs, comme moi je le fais, ça peut avoir quelques effets de bord, mais dans les, les remarques ou dans les, ou dans les logs, je trouve que c'est plus, plus cool. Donc, en fait, le, le pattern matching, c'est super pratique, hein, parce que vous, là, vous pouvez mixer la vérification de, de type, vous pouvez rajouter des guards, vous pouvez euh, faire des choses sur des valeurs, donc c'est pour traiter, par exemple, des erreurs, c'est juste génial. Euh, donc... Euh Ouais, vous m'avez dit que vous faisiez beaucoup du Java 8. Les collections, les streams en Java 8, est-ce que ça vous plaît Ah, c'est bien. Moi aussi. Mais en fait, c'est pourri par rapport à ce que fait Scala. Non, je déconne, ça fait pareil, mais sauf que Scala, elle fait mieux. Non, elle ne fait pas mieux, c'est plus facile à écrire. Voilà. Excusez-moi, je, je, je suis vilain, je dis de mauvaises choses. Euh, si, c'est bon, je suis encore dans les temps. Euh, là, par exemple, je fais une liste d'aliments. Bon, facile à... Alors en fait, c'est pour faire un kebab. Euh, le petit bonhomme qui... J'avais déjà fait un talk ici avec le même exemple sur du JavaScript. Donc, ceux qui m'avaient déjà vu le, le connaissent. Mais euh, euh, le petit bonhomme qui pleure, c'est qu'il n'y a pas d'émoji « oignon ». Donc euh, comme les oignons ça fait pleurer, j'ai remplacé pour ça et j'attends avec impatience l'emoji oignon. Il y a un emoji kebab par contre, en tout cas qui ressemble à un kebab, et, euh, mais il euh, n'y a pas d'emoji oignon et c'est euh, un peu désespérant. Euh, et je ne sais pas quel est le process pour proposer un emoji et que ce soit réellement accepté, et puis je pense que moi je ne serai jamais pris au sérieux. Euh, donc j'ai ma liste. Euh, je me crée des, des lambdas, donc j'en ai une qui s'appelle euh, découper. Donc euh, en fait euh, c'est juste une string qui va écrire un morceau et puis qui va rajouter derrière le nom de l'aliment qu'elle utilise. J'en ai une qui concerne qui va me permettre de tester euh, si je veux un kebab sans frites et un autre un kebab sans oignons. Et du coup avec les collections euh, ben, en fait comme euh, comme avec les streams hein, euh, vous pouvez faire du filter. Donc par exemple je voulais du je veux un sans frites. Donc j'ai bien un kebab sans frites. Euh, vous voyez, par exemple, je ne suis pas obligé de faire un collect comme en, comme en Java. Alors moi, comme je ne fais pas du Java tous les jours, à chaque fois je fais un collect et après il faut que je passe un paramètre dedans. En plus, j'oublie toujours ce il faut, comment il faut le goler, le truc. Euh, là, là c'est tout simple. C'est enfin, comme du JS, en fait. Hein. Euh... Euh, bien sûr, ça, ça se chaîne. Donc moi, je veux sans frites et sans oignons. Euh, Est-ce que ça va marcher Ouais, j'ai pas d'oignon. Euh, et puis mon kebab, euh, bah, il faut que je le... Normalement, on le découpe, on le met dans du pain. Euh, je peux faire comme, euh, comme sur n'importe quelle collection, on a du map. Euh, et je vais dire découper. Donc voilà, il m'a pris tous les éléments, il a appliqué la lambda découpée, en rajoutant morceau de quelque chose dedans, et hop, il a fait mon kebab. Il y a un autre truc, je ne vais pas prendre le risque de l'écrire parce que je... je suis fatigué, mais voilà, c'est ça. Je voulais juste vous le montrer. Parce que c'est important aussi. Il y a la méthode. Alors, eux, ils l'appellent fold. C'est quoi l'équivalent en JS Je ne sais plus. En fait, je prends tous les éléments de ma collection et je les aplatis. Donc en fait, je lui dis, tu commences avec une string qui s'appelle My Donc, ça c'est l'emoji kebab dont je parlais tout à l'heure, et euh, tu le mets là-dedans, et à chaque ingrédient, eh ben, tu le concatènes dans la variable TMP. Et tu ne te rappelles pas comment ça s'appelle en JavaScript, ça C'est pas fold Reduce, merci. Voilà, donc il m'a bien fait, alors c'est une string euh, multiligne, quoi il me l'a bien fait. Donc, on peut vraiment faire des opérations super sympas, comme on les fait avec les, avec les streams dans Java 8, mais sur une manière un peu plus, un peu plus lisible. Euh, donc, ceux qui font du Java 8, vous connaissez le type optional Vous l'utilisez Ça vous plaît Bon, c'est bien. Il y, a, il y a quand même quelqu'un qui dit non à chaque fois. C'est qui Tu as le droit. Euh, donc, en fait, le, le, le option de le option de, de, de, de ce cas-là euh, fonctionne comme celui de, de Java. Donc, hein, euh, en fait comme l'optional de Java. Hein, vous avez un option. Euh, faut que, allez, oui, faut que je le, Pardon. Hop. Voilà, donc vous avez un option, il y a quelque chose dedans, donc il me dit que c'est un somme. En fait, euh, donc le option de ce cas-là a deux sous-types, somme avec quelque chose dedans ou non. Euh, donc globalement, si je lui dis, alors le get or else c'est bah, justement si as rien, euh, tu t'as rien, tu m'affiches i à la place. Euh, on va faire ça. Hop. Voilà, donc vous voyez bien, cette fois-ci, il a pris, euh, il affiche non à la place de somme et ce qu'on a vu tout à l'heure en pattern matching, c'est que c'est. Euh Je l'ai pas écrit. Oh. Euh, c'est que c'est super pratique. Euh, hop, alors Parce que vous allez pouvoir faire. Un Donc j'ai une méthode getToon qui recherche un toon par son nom. Y arriver un get euh, donc pour match match match et je peux lui faire un case non euh. Somme... Uh, value... De... Um, on va faire print. Voilà. Donc en fait... Euh, d'ailleurs il faudrait que je fasse un value value.avatar, ça devrait marcher ouais c'est ça donc en fait l'avantage d'avoir du pattern matching c'est que pour traiter justement vos null pointer exception vous faites un match case sur du none et du sum c'est super facile à lire J'aurais pu mettre le somme en premier mais euh, en général on préfère commencer par la gestion du truc qui n'est pas bien et puis terminer par le truc qui est, qui est bien. Euh, Option est une monade si je dis pas de bêtises, donc a au moins une fonction map qui vous permet d'extraire de, les, les informations qu'il y a à l'intérieur du SOM. Donc vous pouvez faire un je, je sais plus comment je l'avais fait. Il ne reste pas beaucoup de temps donc hop, on va faire ça, ça sera plus simple. Donc voilà, là je fais un getToon de peau, je fais un point map, et je récupère l'avatar de peau de cette façon là, et je peux faire un get or else dessus au cas où je n'arrive pas à le récupérer, si par exemple euh, il s'appelle, euh, j'ai pas de, de toon qui s'appelle Bob. Voilà, donc il met l'emoji les euh, rouge à la place et si je lui mets euh, Buster, j'aurai un lapin. Mais c'était surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de montrer que le pattern de machine permet de, de gérer les une pointer exception de façon assez sympa. Il euh, y a un truc que vous n'avez pas en Java 8. Alors, y a, je pense qu'il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, si on l'a quand même. Euh, bon, euh, est-ce que vous connaissez le, le type Ether ou Ether, Je sais jamais le prononcer parce que je suis pas bon en anglais. Euh, c'est sur le même principe qu'Option, C'est un type qui a deux sous-types. Il y a un sous-type left et un sous-type right. Donc left, en fait, c'est quand euh, ça s'est mal passé on va dire, si vous voulez l'utiliser pour gérer des erreurs. Et write, c'est quand ça s'est bien basé, parce que write, c'est bah OK. Donc, c'est bien. Euh, je vous montre juste le code d'exemple, parce que sinon, je ne peux pas vous montrer le reste, ce qui serait dommage. On va faire ça. Waouh. J'ai une division de int par int, et je lui dis, tu ressors un hizer, et si c'est du left, ça sera du string, et si c'est du right, ça sera du int. Et je gère ma division par zéro euh, très salement avec un try-catch, et globalement, si, je fais, si, mon try, si tout va bien, je renvoie un right de ma division, et si tout va mal, je renvoie un left avec un message d'erreur et en l'occurrence qui est, qui est mon exception. Et après du coup ben, je peux faire ma division match, si c'est left je gère les problématiques si c'est right j'affiche le résultat. Alors là je fais des prints mais on peut, un, un case peut très bien retourner une valeur en fait. Je peux faire un toto égal match de quelque chose et à chaque fois retourner des valeurs plutôt que de faire un, juste afficher un traitement. Euh, donc juste pour montrer que ça fonctionne. Hop cette fois-ci, dans l'autre cas, il m'affiche bien le résultat. Euh, alors, vous pouvez utiliser Ether pour autre chose que de la gestion d'erreur. Euh, et c'est vrai que Left-Right, c'est pas forcément ce qui parle le mieux en tant que qu'erreur. Donc, il y a un truc qui est encore plus sympa. Alors, personne ne m'a dit, mais Ether, on l'a quand même en Java 8. Non Là Ouais Elle est là. Mais j'ai récupéré le message de l'exception, et c'est là où je concatène le petit bonhomme rouge. Euh, ouais, en fait, pour... Alors, là, vous ne l'avez pas dit. Personne connaît, utilise Vaver Si C'est ce que tu voulais dire Ouais. Donc, il y, y, y a un framework Java qui s'appelle Vaver et qui propose ce, ce genre de type. Et euh, ça amène un petit peu de fraîcheur à Java, et c'est plutôt cool. Euh, mais, oui, voilà. Ah oui, mon préféré, c'est celui-là. Oh, purée. On va faire comme ça. J'ai honte. En fait, il y a le, le type try. Et la deux sous-types, failure et succès. Donc là, c'est vraiment pour générer des erreurs, mais euh, c'est vachement plus lisible. Donc, euh, je fais, à chaque fois, je fais une, une méthode, je fais un match et je peux tester si j'ai fêlure ou succès et récupérer ou l'erreur ou la valeur. Euh, en fait, ça veut dire que finalement, essayer le plus possible, je ne veux pas dire qu'il faut faire tout le temps ou à outrance, parce que des fois, pour des trucs simples, ça ne vaut pas le coup, mais c'est toujours mieux de renvoyer un type try ou ether ou option que de renvoyer le, le, la, la valeur complète. Parce qu'en en fait, ça vous obligera, vous avez quand même besoin de récupérer la valeur si vous faites ça. Donc ça vous obligera à chaque fois à tester ce que vous récupérez, et ça va limiter vos erreurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors il reste une minute. Donc j'avais dit que je parlais un petit peu de Kotlin, donc je vous, il y a deux trucs que je ne vous montre pas. Euh, Kotlin a un truc qui s'appelle When, qui ressemble un petit peu à du pattern matching. Mais un petit peu. C'est plus un. Le when, plus... ça pourrait remplacer le. le... C'est un... un if qui serait marié avec un select, enfin, mais c'est plutôt pas mal. Et il y a un projet qui s'appelle arrow-kt.io qui amène les types failure et success, par exemple, enfin le type try, à Kotlin. Ça fait que vous pouvez vous faire en Kotlin, qui est quand même plus sympa que Java parce que c'est moins verbeux, euh, quelque chose qui ressemble énormément à du pattern matching. Je dis qu'il ressemble énormément à du pattern matching parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est super confortable de pouvoir faire des codes de ce type-là, surtout quand vous faites plein de web apps avec des microservices et qu'il faut tester toutes les erreurs. C'est euh, c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez ou l'écrire comme ça, vous définissez votre valeur au préalable et après vous la testez avec le when, ou sinon vous pouvez utiliser le mot-clé let qui est sur la plupart des, des objets en, en Kotlin et qui vous permet de, après d'exécuter quelque chose. Et dedans, vous ferez un when, et vous récupérez l'information de, de votre objet, donc sentences ici, avec le mot-clé IT. Et donc, du coup, vous faites comme tout à l'heure, en récupérait dans les caisses les, les valeurs, là c'est avec IT, et vous faites quelque chose qui ressemble énormément. Euh, j'ai commencé à jouer avec Arrow il y a deux semaines, pour ceux qui font du Kotlin, je vous engage à l'utiliser, le truc est vraiment super sympa. Et plutôt pas mal documenté. Donc, c'est fini, est-ce que j'ai le droit encore à des questions il y a quelqu'un qui ne gère pas la salle, en fait, qui n'est pas là. Bon, bah, écoutez, vous voulez poser des questions Allez-y. 5 minutes. minutes de questions Eh bien, allez-y. Parce qu'après, ce que je voulais juste vous montrer, c'était... Bon, les implicites, on s'en fout, mais c'est la, la magie noire, mais c'est rigolo à utiliser. mais Ça permet de rajouter des, des, des comportements sur des, euh, des classes que vous ne pouvez pas toucher. Mais euh, je voulais montrer... On va faire ça dans la solution. J'ai un, une appli web euh, Vertex, et euh, en fait, à la fois avec les implicites et les. J'ai simplifié le, le code. Et là, je gère mes erreurs avec un try au sein de, de mes routes. Et en fait, vous, vous retrouvez avec un code qui est, très, qui est assez lisible et qui ressemble. Qui fait du ExpressJS, par exemple Bon, il n'y en a qu'un, mince. Mauvais exemple. Euh, si vous faisiez du ExpressJS, bah, si vous fait, euh, avec du Vertex, qui a un framework Java génial. Euh, et en ce cas-là, vous vous rapprochez de ce que vous pouvez faire avec du Express JS ou du API JS ou d'autres frameworks web comme ça. Euh, et c'est pour ça que je continue à dire que je trouve vraiment que ça ressemble à du JavaScript. Donc maintenant, les questions, si vous voulez, c'est allez-y, lâchez-vous. Oui. Vous que... hmm. En fait, chez Clever. Alors, je suis le, celui qui travaille le moins sur des sujets de production parce que comme je suis le, le commercial, euh, j'ai surtout le droit de coder des démos. Euh, donc euh, en général c'est là où j'utilise euh, du Scala, mais pas que, parce qu'en fait on déploie tout type de choses. Il y a chez Clever Cloud pour faire tourner la plateforme il y a à peu près 400 composants différents et qui sont écrits dans plein de langages différents. En fait on choisit la techno à, à utiliser en fonction du, du, à la fois là où elle est le plus appropriée mais aussi par souci de productivité, là où le développeur en question qui est affecté à la tâche euh, se sent le plus à l'aise. Alors après, euh, si c'est un truc d'informatique de gestion, que le gars a dit je vais le faire en Rust, on lui demande de réfléchir un petit peu avant, parce que je pense que ce serait une connerie. Mais euh, on le fait aussi pour, euh, à titre d'apprentissage, certains de nos composants sont, en fait, sont dans différents langages, parce qu'on host plein de runtime différents. Et comme on quand un client à nous a un problème, il n'arrive pas à faire démarrer une application, euh, alors des fois c'est la faute de la plateforme, euh, et puis des fois c'est la faute du client. Donc comme on a des compétences multiples en termes de langage, on arrive avec le client euh, à aller voir dans le on va dire on va pas aller voir toute son application, mais dans le début, dans, dans le start on va dire de son application, regarder comment ça démarre, essayer de lui filer un coup de main pour qu'il modifie son appli et que ça démarre. Donc, c'est un peu la vocation. Et la culture euh, Clever est énormément. Euh, et, et très Scala, quoi, notamment par le, notre précédent CTO et puis par Quentin Adam qui fait beaucoup de, beaucoup de Scala. Donc voilà. Mais le cœur de Clever, par contre, c'est du J2E en fait. Donc euh, on, fait, on fait tourner du neuf avec du vieux aussi. Et l'inverse. Hein, euh, mais euh, mais euh, non, non, moi je suis celui qui met le moins de vraies choses en prod, à part pour des projets personnels que j'ai euh, en cours. Et. Euh, je, je je, en fait, j'utilise surtout Vertex et j'utilise énormément avec ce cas-là parce que j'arrive à écrire des choses... Normalement, je préférerais écrire du JS, mais dans certains cas, tu as besoin de, de choses plus, plus robustes en termes de typage, justement, euh, ou des fois de pouvoir utiliser une librairie Java que tu pas, pour laquelle tu n'as pas l'équivalent en JS. Euh, et le faire en pur Java, en fait, j'aime pas. Et par contre là, ça m'apporte un petit peu le plaisir que j'ai à faire du JavaScript, mais avec un autre langage. J'allais dire plus sérieux, mais ça serait trop les JavaScript. Mais disons enfin que certaines personnes considèrent plus sérieux parce que typé. D'autres questions Oui. Juste, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, Ouais, bah en Java tu peux pas le faire. C'est là le plus, c'est que tu pourras pas le faire en Java. C'est un truc qui ressemble maintenant à, depuis Java 8, qui sont les interfaces avec les méthodes par défaut, mais c'est pas aussi souple. Mais ça ressemblerait à ça, ça s'en rapproche. Mais ça, disons, à la ça ressemble, tu pourrais, ça pourrais, tu dis un peu, ça ressemblerait à du multi héritage. Voilà. Mais euh, ouais, ouais c'est un peu comme les interfaces. Euh, euh, mais il mais y, y a plus de limitations sur la, la, la version Java. Mais euh, je ne sais plus. J'avais essayé un truc, j'étais pas arrivé. Alors j'y arrivais en ce cas-là, mais je me rappelle plus ce que c'était. Bon, on m'a toujours pas mis dehors. Donc, si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Oui. Euh, au niveau de parce que ouais. Bah, en fait, en euh, Scala, c'est utiliser quasiment tous les frameworks Java existants, toutes les libs Java existantes. Donc ça, c'est pas un problème. Après, je sais pas comment ça se passerait euh, si tu veux utiliser du, du Spring avec du Scala, avec les annotations. Je suis pas, j'ai pas essayé en fait. Mais euh, euh, le framework Vertix que j'utilise, hein, c'est du pur Java, hein, c'est pas, pas du Scala. Il euh, y a une énorme communauté Scala pour tout ce qui concerne euh, calcul parallèle avec euh, Spark, euh, avec euh, tout ce qui est big data, de transformation de données. Euh, c'est euh, donc, enfin, fait, je veux dire, le, c'est pas un langage exotique ou avec peu de personnes qui l'utilisent, en fait. Euh, après, il y a peut-être des niches. C'est vrai que pour l'informatique de gestion, beaucoup de gens font de Java, euh, mais ils pourraient très bien faire la même chose en Scala. Ce qui n'arrive pas parce que la plupart des gens sont persuadés que c'est compliqué. Donc, en SS2i, le patron de la SS2i va dire oh non, non, surtout pas du Scala, ça va, ça va nous coûter trop cher. Euh, je pense que c'est une erreur, mais après, bon, peu importe. Mais dès que tu arrives sur du, du traitement, à, à, avoir des, à traiter des données en parallèle et beaucoup de données, Scala euh, est approprié et il y a des super frameworks pour faire ça. Quoi. Moi, j'en suis pas encore assez ces frameworks, justement, au traitement Big Data. Parce que, déjà, je comprends rien au Big Data parce que je n'ai pas mis le nez dedans. Euh, j'en suis vraiment, moi, plus pour l'instant à l'utilisation simple du langage. Et euh, dans ma vie de tous les jours de, de codeur, j'ai une, une productivité qui commence à être similaire à celle que j'ai en JavaScript. Alors qu'en Java, je, je bataille plus. Mais c'est une grande surprise pour moi, hein, parce que pendant longtemps, je, je disais, c'est vraiment pas bien. Il faut, faut pas. Mais quand tu pars de zéro et que tu, tu, tu choisis de rester simple dans ton code, tu fais des trucs qui sont super, super faciles à lire. Il faut que je m'arrête, c'est ça